Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une asset totalement gratuite qui va vous permettre de réaliser le système déplacement de ce jeu. Donc la voiture vous pouvez le voir avec ici un système un petit peu de suspension. Vous connaissez certainement ce jeu qui s'appelle Hill Climb Racing. Donc je vais vous présenter tout de suite l'asset. La voilà donc c'est 2D Car que vous allez retrouver sur l'asset store gratuitement. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Euh, donc elle a été faite par Monsieur Joao Ramiro euh, et en fait elle est super simple d'utilisation on va voir qu'on va pouvoir faire ça très facilement euh, grâce à cette asset. Alors, elle n'est pas non plus révolutionnaire parce que c'est simplement un script dedans qu'on va pouvoir euh, adapter sur des, des well collider 2D. Mais on va mettre tout ça euh, en place ensemble tout de suite. Alors, on va commencer par récupérer l'asset dans Unity. On va voir la petite scène de démo euh, qui a été fournie par l'auteur et ensuite on va récupérer des sprites et euh, on va faire notre petite voiture euh, ici. On va essayer de refaire un peu système. Évidemment, on s'occupera pas des sons. Allez. C'est parti, on commence ça tout de suite alors une fois la scène téléchargée, vous vous retrouvez ici avec un dossier de décart, et dedans vous avez les sprites, comme vous pouvez voir ici avec la voiture, vous avez ici des physiques materials, et vous avez ici un script qui va permettre de contrôler la voiture, la scène, et ici vous avez même droit à un petit PDF qui vous explique tout simplement comment utiliser euh, bah le, le script. en fait. Donc dans le script vous avez quelques ici euh, possibilités des des variables à renseigner euh, et puis voilà Bon, rien de bien compliqué, Je vous allez voir que pour l'utiliser c'est relativement simple donc comment ça se présente eh bien, vous avez ici la scène Carsen vous la lancez et vous pouvez voir que vous avez ici bah, une, un, une voiture avec euh, un genre de petite, euh, petit sol montagneux si on lance Play on va avoir la voiture ici qui avance si j'appuie sur la flèche du haut, qui recule si j'appuie sur la flèche du bas. Et je peux aussi euh, la faire pivoter sur elle-même en jouant ici avec les flèches. Donc ce qui permet, vous pouvez voir, euh, bah, d'avoir un petit système comme le jeu. Euh, alors je vais aller en marche arrière. Comme le jeu Hill Climbing. Euh, bon évidemment, vous voyez, là je peux la faire bang, bang, je peux la faire aller de gauche à droite en rotation. Et je peux la faire accélérer aussi. Euh, voilà, donc bon, rien de compliqué euh, vous allez voir que pour la mettre en œuvre, voilà, et on peut même, le... oh, voilà, on peut faire n'importe quoi avec, <rire> ça fonctionne bon évidemment, euh, ici c'est juste le script de déplacement, donc après, pour ceux qui voudront aller plus loin il va falloir euh, scripter un peu plus pour euh, détecter quand la voiture est sur le dos etc, et rajouter du son alors, ce que je vous propose de faire maintenant, euh, plutôt que de vous expliquer comment ça fonctionne, c'est de mettre en œuvre tout de suite avec des sprites, d'autres sprites que je vais récupérer, euh, que j'ai déjà récupéré sur internet, et on va euh, tout de suite euh, bah, utiliser euh, ce script tout simple, hein, c'est un script, pour euh, faire notre propre euh, voiture, un petit peu à la Hill Climb Racing. Alors c'est parti, on va créer tout de suite une nouvelle scène, toute simple. Voilà, donc je suis, euh, je vous rappelle que je suis en mode 2D, donc j'ai ici une caméra, voilà, on peut voir que, je vais d'ailleurs changer tout de suite la couleur du ciel pour mettre quelque chose d'un peu plus euh, bleu ciel, euh, pour que ça rend un petit peu mieux, voilà. Donc évidemment là on ne voit pas, je suis dans la partie scène, mais ça donnera ça dans l'onglet Game. Donc euh, bah on va pas s'embêter, on va travailler directement ici à la racine, donc euh, ce qu'on va faire déjà, euh, je vais récupérer ici mes images, donc j'ai ici des images que je vais mettre à votre disposition et que je vais glisser ici, qui sont en fait ici une voiture découpée avec ici la roue, euh, la tête du bonhomme, et ici euh, le corps de la voiture, le body. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va créer un objet, on va l'appeler euh, bah, voiture évidemment, ça s'impose. On va glisser ici euh, le body, voilà, et on a ici le body, c'est parfait. On va le renommer et on va l'appeler ici carrosserie. Alors carreau, cerise, je ne sais même pas euh, si, tant pis, euh, bah, non mais ça peut pas être comme ça, pardon, excusez-moi pour l'orthographe, carreau, cerise, voilà, bon tant pis, on verra bien s'il y a une faute, vous me râlerez dessus. Ensuite on va glisser bah, une roue parce qu'on en aura besoin, donc on va toujours le glisser dans la voiture, tout va être enfant ici euh, de la voiture, donc je vais ici dimensionner ça à une taille plus ou moins correcte, alors... Euh, on va la laisser passer devant, évidemment. Si vous avez un souci avec ça, vous allez au niveau du sprite renderer, Ici, vous changez euh, l'order il là. par défaut, il est devant. Mais si je le passe en moins 1, je risque d'avoir ça. Donc, ce serait pas assez joli. Euh, donc, on va le laisser ici en 0, même en 1, pour qu'il passe devant. Donc, on va pouvoir bah, ici euh, la positionner, évidemment, euh, bah, à un endroit. Euh, ici c'est pas très important, mais on la positionne correctement, le mieux possible, on va dire. Et je vais l'appeler ici, euh, bah, évidemment, roue avant. Et je vais faire un CTRLD dessus et je vais renommer tout de suite roue arrière. Et évidemment, on va la déplacer à l'arrière du véhicule. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste ici la tête. Bon, la tête, évidemment, euh, on va la lier à la carrosserie qui est cet objet-là. Et on ne va pas lui donner de mouvement. Donc on va lui la mettre enfant de carrosserie. Donc je vais la positionner, voilà, je vais la mettre ici. Alors je ne sais pas où elle doit être, Alors on va la laisser là comme ça, ça me semble pas mal. Donc j'ai ici ma voiture bah, qui est plutôt, euh, qui est faite, on va dire, pour le moment. Alors j'ai l'objet voiture qui est là, qui est parfait, je vais le mettre ici au centre. Alors ce que je vais devoir faire maintenant, c'est déjà euh, bah, mettre des composants pour faire fonctionner ce script, les well Collider et autres. Donc, euh, la première chose, euh, au niveau des roues avant, la seule chose que je vais devoir mettre ici, euh, c'est un Circle Collider, pour avoir un collider au niveau de la roue. Par défaut, Unity, on peut voir l'ajuste correctement. Euh, vous pouvez l'ajuster si vous le voulez. Et je vais avoir besoin, évidemment, d'un Rigid Body 2D. Ensuite, je vais faire exactement la même chose ici pour l'autre roue. Et je vais lui ajuster ici le Collider, un Circle Collider 2D donc voilà pour les roues, alors ce qu'on peut faire aussi vous avez vu qu'il y avait des matériels physiques d'ailleurs si on va les chercher ici on va les voir et eh ben, on va mettre le matériel physique ici euh, aux roues qui correspondent donc dans le collider au niveau matériel vous allez chercher le matériel physique qui est ici well pour les roues ensuite au niveau de notre carrosserie, alors là on va devoir lui mettre aussi un rigid body 2D pour qu'il soit soumis à la gravité mais on va devoir aussi lui mettre un collider alors ce collider on va pas prendre la box collider, on va prendre ici, euh, alors on va mettre collider, et en 2D, ce qui va nous intéresser, c'est le polygon collider. Voilà, on peut voir que ça épouse bien par défaut le tour de la voiture, pratiquement, à part ici cette pièce, mais peu importe. Mais on va avoir vraiment un, un collider qui est adapté ici euh, à notre sprite. Donc pour le moment, ça c'est fait, je vais pouvoir mettre ça comme ça et comme ça. Alors, l'autre chose aussi, c'est que, est-ce que je vais devoir, au niveau de la tête, alors au niveau de la tête, euh, bah, ce serait bien qu'il y ait une collision, donc lui, je vais lui mettre tout simplement ici le Polygon Collider aussi. Voilà, alors je pense, voilà, vous pouvez voir que ça suffit, comme ça, ça épouse bien euh, ici le, les tours, le tour du sprite. Donc, euh, voilà euh, ce qui est pour notre voiture, elle est plutôt euh, correcte ici. Alors, il nous faudra aussi un sol. Alors, je l'ai fait, euh, je vais le récupérer tout de suite. Je vais, euh, alors, c'est pas un sol super bien fait, mais en tout cas, euh, bah, ça fonctionne. Donc, je vais le glisser ici. Voilà, j'ai fait ça assez rapidement. Et on va mettre notre sol ici, bah, sur, euh, ici, bah, voilà, ici comme ça donc ce que je vais faire évidemment vous pouvez vous douter que la voiture ici euh, est très grande euh, on va devoir la, la diminuer mais ce qui serait bien c'est qu'on ait un petit peu euh, plus d'espace pour tester cette voiture donc ce que je vais faire bah, on, va, euh, bon, on va laisser ça sur cette taille là Alors, on, va voir, on, on va le laisser dans un premier temps comme ça on va pas trop s'embêter mais ensuite on en collera euh, plusieurs l'un derrière l'autre histoire d'avoir un petit peu de place pour pouvoir tester ça voilà, donc je vais faire ça bah, comme ça, voilà, on va partir d'ici. Donc, au niveau de ma voiture, je vais prendre mon outil de redimensionnement ici, et je vais euh, diminuer la taille globale du véhicule pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Voilà, et on va le positionner, euh, bah, on va le laisser au centre, euh, c'est pas plus mal, on va le laisser au centre. Alors hop, j'ai fait une erreur, voilà, donc on va le laisser au centre, alors évidemment pour le sol, ici je vais le sélectionner, mon sol, j'ai besoin d'un collider aussi, parce que sinon qu'est-ce qui se passe maintenant, ma voiture, elle va tomber à travers, vous avez pu le voir, donc ce que je vais faire, je vais rajouter ici, de nouveau, je vais être obligé de prendre un polygon collider, histoire que ça épouse bien ici les formes arrondies, comme vous avez pu le voir, donc ça c'est parfait, et c'est tout ce que j'aurais besoin, donc normalement maintenant il devrait y avoir une collision, voilà, alors, évidemment, on pouvait voir que euh, ça ne fonctionne pas, c'est logique. J'ai pas encore euh, mis mes, utilisé mes Whale Collider. En fait, c'est ce que je vais devoir faire tout de suite. Donc, je zoome un petit peu sur mon véhicule et je vais aller au niveau de la carrosserie. Donc là, je vais ajouter des composants Whale Collider. Euh, et c'est même pas Whale Collider, c'est Whale Joint 2D. Alors... Euh, la première chose qu'on va faire c'est la connecter euh, au rigid body concerné. Donc on va dire ici que c'est le, le well joint de ma roue arrière. Donc je vais sélectionner ici dans, dans le rigid body connecté ma roue arrière. Donc on peut voir que j'ai ici, alors c'est pas forcément facile à voir à cause ici du Polygon Collider, mais là on le voit mieux, voilà, j'ai ici euh, mon joint en fait, donc le but ici ce sera de les centrer au niveau de la roue. Donc on va jouer euh, ici, alors on peut prendre normalement ce point ici je pense et le déplacer, mais euh, pour ça il faudra que vous décochez ici euh, Auto Configure Connected, donc on va pas laisser comme ça. Donc là normalement on doit pouvoir le déplacer, voilà, et on va venir le ramener au centre. Donc ça, c'est ma roue arrière, vous pouvez voir, tout fonctionne bien, je l'ai bien là. Maintenant, je vais rajouter un deuxième composant, well Joint 2 d et je vais aller chercher ma roue avant dans le dossier scène, roue avant. Je vais déconnecter Auto Configure Connected, et je vais prendre ici le petit point d'ancrage, et je vais le mettre au centre. Si euh, on teste maintenant, qu'est-ce qui se passe On va tester ça tout de suite, voir s'il y a du changement. Et là, on peut voir que ça fonctionne bien ma ici reste bien collée et ne dégage plus et on peut voir que bah, ça fonctionne voilà donc ça c'est une bonne chose vous voyez on avance assez vite avec ce enfin c'est pas vraiment une, une asset vous allez voir que c'est ce qui va nous aider c'est surtout le script donc maintenant aussi une chose qu'on n'a pas faite c'est au niveau du Polydon Collider ici Il y a aussi euh, vous pouvez voir pour la route Road un matériel physique Alors ces matériels physiques vous les retrouvez ici c'est simplement ici des paramétrages Donc là sur la voiture on peut voir qu'on a 02 de friction et pas de bounciness sur la route on a un de friction et une 0 et ici euh, au niveau des roues on a 0.5 de boutsinesse et 10 de friction. Il faudra voir ce que ça donne. Euh, il est possible que vous deviez modifier ces valeurs, évidemment, euh, pour que votre voiture réagisse plus ou moins bien. Il faudra certainement ajuster les valeurs. Donc maintenant, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va s'occuper tout de suite du script de déplacement. Alors, on va sélectionner ici la carrosserie et on va y mettre de nouveau notre script de déplacement. Alors, le script de déplacement, je crois de mémoire, qui s'appelle Car Controller. donc on va... Voilà, car contrôleur. Donc, c'est tout simplement ici le script qui se trouve euh, dans le dossier. Hein, il est là. C'est le seul et unique script de l'asset. Donc, c'est pas bien compliqué. D'ailleurs, si on l'édite, on va aller voir dans Visual Studio. Vous allez voir que c'est un script très très simple de compréhension. Euh, donc, ici. On a euh, la classe car contrôleur. On a des euh, well joint 2D, c'est justement les ce qu'on vient de mettre au niveau de nos roue, nos roues pardon. Ici, euh, vous avez le joint motor, donc moteur front, motor back. Donc ça, voilà. Euh, vous avez des variables ici qui vont définir bah, la vitesse, ouais. le torque. Euh, et ici, si c'est traction avant, traction arrière ou les deux. Et ici, euh, le float pour la, la, la, la rotation de la voiture, en fait, tout simplement. Donc bah là, dans l'update, si euh, j'appuie sur les touches de déplacement, ici, euh, l'axe vertical et que c'est supérieur à zéro, bah, si c'est traction avant, si c'est traction arrière, je modifie tout simplement les euh, valeurs des moteurs pour euh, la faire aller, euh, pour faire déplacer ma voiture. Et euh, ici, vous avez de mémoire pour la rotation c'est ici bon rien de compliqué allez voir ce script il est modifiable il n'y a pas de souci. donc maintenant au niveau de ma voiture qu'est-ce qui se passe au niveau de la carrosserie alors je vais devoir ici maintenant glisser euh, la roue avant donc la roue avant, ici on le voit de toute façon avec euh, dans les, les white joints. Alors c'est la roue avant, c'est pas l'objet roue avant. On attend ici un white joint. Donc on va devoir aller chercher le white joint qui se trouve au-dessus et qui correspond justement à la roue avant front well. Donc on peut justement le voir avec ici le, le joint de D euh, de roue. Il est collecté en fait avec l'objet roue arrière ou avant. Donc c'est facile à voir. Donc ma roue avant c'est celui-ci. Donc je le prends, je le glisse dedans. Genre, je fais de même ici avec la roue arrière. Et ici, je renseigne des valeurs. Donc, imaginons ici bah, la vitesse avant. Je vais tester avec 1500. Vitesse arrière, bah, c'est à l'envers. Donc, on va mettre moins 1500. Torque. Alors, c'est la vitesse de rotation. Bon, allez, on va tester euh, à 800. On verra ce que ça donne. 800. Je laisse ici les traction avant, traction arrière. Et la rotation, ça me permettra, quand j'appuie sur les flèches gauche et droite, de faire une rotation pour accompagner en fait, le déplacement de la voiture. On va le tester à 15 alors c'est parti on va tout de suite faire play et voir ce qui se passe et on va certainement devoir affiner nos valeurs donc j'appuie sur l'avant et bah eh ben, oui on peut voir que là j'ai carrément ici décollé donc euh, on va devoir modifier nos valeurs je vais dire ici alors je sais pas combien il avait mis dans son asset bon, Allez, on va essayer ici de mettre euh, 1000 moins 800 et en torque ici on va passer à 100 on va mettre des plus petites valeurs et on va voir ce que ça donne ah, c'est déjà mieux. Voilà. Alors, on peut voir que là, le souci, c'est que c'est bien beau, mais je ne vois rien du tout. En fait, si je vais en marche arrière, bon, là, je vois que je me casse la figure. Voilà. Hop. Difficile de se remettre droit. Voilà. Dès que j'accélère, ça décolle. Donc, ce que je vais faire, je vais ici changer encore ça. Je vais mettre 800. Ici, moins 500. En torque, on va tenter avec 200. Alors, je vous avoue que les valeurs, je ne sais pas trop. Mais je pense que ça va jouer en fonction du modèle. Donc, ça va être... ça va être, on vous a, Voilà. Hop. Alors là, je pars bien. Mais évidemment, je sors de l'écran. Donc, ça, c'est aussi un souci qu'on va régler tout de suite. Alors, on ne va pas faire quelque chose d'évolué. Euh, on va simplement créer un script qui va nous permettre ici euh, que la, la caméra suive notre player. Donc, ce qu'on va faire, on va faire Create C -Sharp Script. On va l'appeler Camera script on va le glisser tout de suite sur notre main caméra voilà il est là, je l'édite et on va faire un script très rapide on va suivre en fait l'objet player, la voiture sur l'axe X tout simplement avec la caméra donc je vais déclarer ici une variable euh, qui va pas être publique, qui va être serialized field voilà, et elle va être de type game object et on va l'appeler player et ensuite à l'update on va simplement repositionner notre caméra. Donc transform.position, on va dire qu'elle est égale euh, à New Vector 3. Donc une caméra, c'est en vecteur 3. Donc ici on va dire que l'arc X ben, ça va justement être player.position. Euh, Alors player.position pardon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Player.transform, pardon, excusez-moi. Et X, évidemment. Pour l'Y, on va pas changer. On va laisser sur l'axe... Donc, on va mettre transform.position.y. Et pour l'axe Z, on va laisser aussi celui de la caméra. C'est-à-dire que c'est le recul. Donc, transform.position.z. Voilà, et ce simple script ici va nous permettre, normalement, on va fermer ça, va nous permettre tout simplement maintenant, en glissant ici euh, dans le script, euh, le player, on va prendre, le... alors on va pas pouvoir prendre la voiture, pourquoi Parce que, euh, regardez, alors on va tester ça, mais si j'avance, on peut voir que, regardez, le transform de la voiture ne bouge pas. Euh... Donc, on va prendre ici la carrosserie. C'est pas très grave. Voilà. Donc on va glisser ici, suivre la carrosserie. Donc je fais play et on regarde tout de suite si ça fonctionne. Normalement, voilà, je suis au centre de l'écran. Et voilà, la voiture suit bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, alors pour le déplacement, c'est pas terrible. Et là, je tombe. Bon, évidemment, maintenant ce qu'on va faire, notre sol qui est là, on va le dupliquer une paire de fois. Histoire. Donc CTRLD, histoire d'avoir un petit peu de longueur. Voilà. Alors. J'ai fait ça assez rapidement, mais on peut voir que ça colle à peu près au niveau ici euh, du raccord. Voilà, hop! Donc on va sélectionner ici bah, les deux sols et on va faire un CTRLD de nouveau, comme ça on va en avoir encore un peu plus de longueur et on va le positionner très vite fait. Voilà, et maintenant on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc je suis parti, voilà. Alors je dois jouer avec la rotation parce que sinon la voiture aurait tendance à Tomber, mais on peut voir que ça fonctionne. Ouh, voilà, voilà. Alors, je voilà, j'accélère. Alors, tout dépendra en fait du sol. Alors, je regardais le jeu euh, Il Climbing Racing. Euh, en fait, vous avez quand même un petit peu moins de. Il y a beaucoup plus de lignes droite, je dirais. Hein. Là, c'est assez, euh, assez important. Mais vous allez pouvoir jouer de toute façon maintenant avec les préférences, avec les, les, les, les paramètres en fait du matériel physique. Et ici, tout simplement, on pourrait jouer encore avec euh, les valeurs de votre script ici, euh, bah, la vitesse, etc. Bon, à voir comment euh, ça se comporte. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre 1300. Je vais mettre du torque à 500. Bon, voilà. A vous de tester. La rotation, je peux la monter à 20. Alors, après, il faut trouver le bon euh, compromis en fonction du sol et tout ça. Là, parce que là, on peut voir que vous voyez, c'est pas très bon en fait. Voilà. Oh, non c'est incontrôlable donc il faudra vraiment trouver le bon compromis donc là je pense que c'est pas terrible je vais laisser 800 et le torque je vais laisser 200 bon voilà moi je vais pas aller beaucoup plus loin euh, je vais laisser ça euh, comme ça ici mais vous pouvez voir que ça fonctionne en fait on a ici un système même si là j'ai du mal à le piloter <rire> évidemment après il faudra aller plus loin vous pourriez déjà rajouter du son vous pourriez aussi euh, gérer la tête du player tout ça est facilement faisable. Voilà, je vais aller en marche arrière. Voilà, tout. Voilà. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Voilà. Vous pouvez voir que c'est assez.. Euh, ça fonctionne. En tout cas, ça mérite ce petit script euh, bah de, de, de vous montrer euh, tout simplement euh, comment faire pour, euh, pour gérer euh, ce genre de jeu. Vous pouvez voir que c'est assez simple. <rire> c'est pas très compliqué. Alors je vais remettre 10 au niveau de ça. On va finir avec euh, un petit game en Maximize On Play, mais vous pouvez voir que grâce à ce script, c'est relativement simple à mettre en œuvre, euh, donc merci encore à l'auteur de cet asset, je sais plus euh, son nom, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez voir que bah, ça fonctionne relativement bien, il y a bien un système de suspension ici en 2D, donc ça peut être vraiment assez sympa pour reproduire ce genre de gameplay, euh, et vous pouvez voir que c'est quand même assez simple à mettre en œuvre, voilà. Donc, euh, la voiture est, est quand même bien dirigeable je suis au clavier évidemment après si vous voulez faire ça sur Android vous pouvez euh, bah, rajouter euh, des systèmes de contrôle ça pourrait être en, en déplaçant en utilisant l'accéléromètre euh, ça pourrait être pas mal de choses Voilà. donc là hop et hop et là je suis mort je tombe dans le vide voilà euh, bah, j'espère en tout cas euh, bah, que cette vidéo va vous plaire euh, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu euh, sur la vidéo si vous n'êtes pas abonné faites le un petit commentaire n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, et moi, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye